Thank <laughs> <laughs> you la de on vous propose de commencer, si vous êtes d'accord, après un peu de retard déjà. Euh, alors, on vous remercie déjà d'être venus nombreux ce soir. On démarre ce soir le, le contre-sommet Afrique-France pour dénoncer la mascarade de, de La Fosse et Macron qui organisent eux-mêmes leur sommet Afrique-France le 8 octobre, nous on va, on va justement vous présenter l'envers le, du décor qui est, qui est présenté officiellement entre les relations entre l'Afrique et la France. Euh, je vais vous présenter rapidement la Carmagnole. Donc, la Carmagnole, c'est un lieu d'alternative culturelle et politique, un lieu de, de soutien au combat des, euh, des peuples, des peuples de tous les pays, que ce soit les Kurdes, que ce soit les Palestiniens, les Algériens, les Espagnols. Et, euh, et encore, et également un lieu de soutien à toutes les luttes politiques, même si on n'est pas absolument pas encarté et qu'on soutient aucun candidat aux élections. Hein, il faut être clair. Voilà, euh, on est, un, on est, on fonctionne sur un système de coopérative. On est des coopérateurs en fait où on, on verse tous les mois une, une contribution à partir de 5 euros. Vous pouvez devenir coopérateur si vous le voulez. Et euh, et on décide ensemble, on a différentes commissions, culture, débats, société. Et euh, on a également en parallèle une association qui s'appelle « Les Amis de la Carmagnole, auquel on vous a demandé d'adhérer, justement pour pouvoir profiter de boire un coup et pour pouvoir vous permettre de venir euh, sans, ce, en, en, sans, sans contrôler les histoires de passe sanitaire et, euh, et, et tout le, le, le soin de soins qu'on nous exige. Et, euh, et voilà, et donc du coup c'est une association aussi qui fait partie de la Carmadiole et qui, qui soutient également financièrement la Carmadiol. Voilà, je laisse la parole donc à attaque et à, à notre invité sur le, les dérives de l'aide publique au développement entre la corruption et le business. Bien, donc bonjour à toutes et à tous.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 Bon, pendant un certain temps il n'y a plus de, il y a plus de, de travaux, euh, il n'y a plus de remplacement euh, d'un certain nombre d'éléments nécessaires et évidemment euh, ça a entraîné des coupures de courant, euh, des, des, des stages, et ça et, bien, et un certain nombre d'effets de, de, indésirables comme les coupures d'eau puisque pour, pour, pour, pour que l'eau potable arrive ou l'eau arrive ben, il faut de l'électricité.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 euh, à l'Afrique subsaharienne et pour 75% à l'Afrique subsaharienne pour les fonds de l'AFD. Donc, euh, elle est censée être recentrée sur euh, le précaré africain, c'est-à-dire les, les, les états qu'on retrouve dans les, dans les états en queue du, du, du classement de l'OCDE. Vous savez, le classement de l'OCDE en quatre colonnes, là, les pays les moins avancés. Donc, euh, et puis, et puis la troisième partie, la seconde ne compte quasiment pas, la troisième partie étant les pays intermédiaires, euh, niveau inférieur en gros. La plupart de ces pays sont dans ces deux, ces deux catégories. C'est assez marrant de voir que parmi, dans ces deux catégories, eh il y a, y a quasiment tous les, tous les États colonisés par la France, hein, qui sont en queue, de, en queue du, du classement de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 quand on prend les, ce dont le programme, le, le programme des Nations Unies pour le développement est comptable, en quelque sorte, c'est-à-dire les, les, les, les 16 items des objectifs du développement durable 2030 plus les 169 cibles, etc., etc.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 Ce soit gagnant-gagnant, comme on dit. C'est-à-dire que, eh bien, euh, dans ces pays, il y a un certain nombre d'infrastructures qui soient qui soit créées, mais aussi euh, que ça rapporte de l'argent, euh, etc., qui est en retour. C'est ce que Le Drian euh, et aussi euh, la direction française du, du, ministère, du Trésor, du ministère des, euh, du ministère des Finances, euh, appellent.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 euh, dans des sociétés euh, résidant à, à l'île Maurice. Mais euh, ensuite, il y a la question de la redevabilité, comme on dit, car euh, quand on s'adresse euh, aux, aux banques françaises de développement, on va dire comme ça, euh, on leur demande des comptes, ils, ils mettent en avant le secret des affaires et le secret bancaire, en fait.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 par exemple, dans le secteur de l'eau, c'est euh, RIOB, c'est-à-dire euh, le réseau international des opérateurs de bassins, qui instruit, qui est, qui est une organisation euh, essentiellement composée de Français autour de Veolia, etc. etc. qui instruit euh, les, les, demandes, les, les demandes de, de prêts euh, à partir des, des organisations qui euh, ou des, des fonds euh, qui traitent les, qui traitent les, toutes les, les questions d'adaptation au changement climatique.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 les, les Camerounais, au sens d'expertise euh, de, ces, de ces partenariats publics-privés. Même si certains seront embauchés, euh, mais d'autres devront, comme on dit là-bas, euh, ou pas que là-bas d'ailleurs, déguerpir. Hein, il y a un déguerpissement. Et on va compenser tout ça. On sait alors, compenser du point de vue écologique, mais aussi euh, compenser financièrement, avec des clés de répartition concrètes, là, dans la pratique.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 Il y a, y a rien de plus. Alors, actuellement, euh, le, le ministère, le, euh, pardon, euh, la FD, le ministère des Affaires étrangères, etc., etc., disent on est là pour et et. Alors, Proparco, dans sa dernière revue, là, il y a quelques jours, pour pré précéder le, le sommet euh, Afrique-France. Là, bon, euh, Pro Proparco a sorti a sorti une revue. Ils en sortent une revue régulièrement. Et ils disent voilà, bah, notre rôle, c'est le, le développement des PME africaines, y compris, disait-il, euh, des gens qui sont en quelque sorte des auto-entrepreneurs. Mais là, c'est quoi Donc, euh, voilà, microcrédit, etc. etc. Mais il euh, n'y a pas de plein. Oui. Ah, oui, oui, bien sûr, mais là, je, je suis bavard. Bon. Ben oui, alors, ben, ouvrons le débat. Alors, euh, est-ce que, est que, par exemple, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est qu'on n'a pas parlé de, de corruption au sens, euh, au sens où on entend généralement, mais de prise illégale d'intérêt, de magouille, de machin, mais on n'a pas parlé de corruption parce que c'est très difficile de, de chiffrer les questions de corruption. On voit des circuits, mais on ne voit pas comment ça fonctionne Et souvent la corruption. Euh, elle, elle dépend euh, de l'état dans lequel les fonctionnaires locaux se trouvent, du hein, fait du fait de du fait qu'ils ne qu sont pas assumés par, par le budget de l'État. Hein. Bon on n'en a pas parlé euh... oui Mais posons des questions Alors, nous ne les orientons pas posons des questions voilà. je peux me déplacer est pas possible des questions, des déclarations des questions Moi, je, je voulais vous demander. C'est vrai que dernièrement, au niveau politique, il y a eu pas mal de bouleversements. Et comment peut-être ça s'intrique avec ce que vous nous avez expliqué ce, Comment voilà, il y a, vous avez surtout parlé de niveau économique, bien sûr, mais j'imagine que ça passe aussi par le soutien à des, à ce genre, enfin, à des dirigeants qui arrivent de manière pas très, euh, pas de manière très démocratique, on va dire. Notre question, parce que. Comme ça... oui, bonsoir. Vous avez décrit le, le système mis, mis en place par la France par rapport à l'aide au développement. Est-ce que les systèmes des autres pays concurrents, style la Chine, sont foncièrement différents, ou alors c'est un peu le, le même système mis en place une autre question Non ah. Merci pour votre exposé. Euh, quelles sont les réactions en Afrique par rapport à ces comportements prédateurs alors, peut-être on peut. Oui. Alors, en fait, euh, l'opinion africaine est, est très peu informée. Très peu informée de, de, de la réalité de, de toutes les magouilles, euh, toutes, la, toutes les prédations, etc. Très, très peu informée. Euh, parce qu'il n'y a pas que la question de l'aide française au développement il y, y a par exemple ce qui se passe en Guinée. Hein on dit, euh, voilà, les, les Guinéens sont très peu... Ils, ils voient, ils voient les, les atteintes à leur vie, à leur environnement, etc. Toutes les richesses du pays, mais ils ne savent pas comment ça se passe. Voilà, donc il y a, il y a un problème, problème d'information. Par exemple, lorsqu'on dit à euh, un Africain en bas, quoi de base, on lui dit, ben voilà, euh, les bailleurs de fonds ont octroyé, euh, euh, je ne sais pas moi, 2 millions de dollars. Bon, il croit que c'est un don. Le... le quelque part, il a, il a dit que c'est un don et pas l'idée qu'il va falloir rembourser. J'ai noté ça souvent en, en parlant avec des gens. je crois que c'est un don. Donc, c'est un, un, un vrai problème, la question de l'information, d'autant que nous, nous ne l'avons pas non plus. Nous ne l'avons pas parce qu'on nous oppose le secret euh, des affaires et le, et, et, et le secret euh, euh, bancaire, en fait. Hein. Donc, on est, on est là. Et en plus, euh, dans, un, dans, un pays, dans un pays pauvre, pays hein, pauvre il y a une barrière encore plus forte qu'ici entre les gens qui prennent des décisions ou les institutions diverses, y compris l'archevêché hein, de tel ou tel endroit, hein, etc. Et puis les, les gens d'en bas, on s'approche pas comme ça. Hein. Donc il y a, il y a une, une séparation. Et entre les deux, euh, il y a des journaux qui souvent racontent n'importe quoi. En fait, avec quelques indiscrétions, ils brodent, ils tirent le, le chewing-gum. Euh, voilà. Donc, il, y a, il y a un véritable problème d'information avec euh, euh, d'un côté une information officielle, sur, sur, par exemple sur, sur les chaînes officielles et puis de l'autre côté euh, sur les chaînes qui peuvent exister encore une, une information assez comment dire assez, qui peut être assez complotiste aussi donc il y, y, y a véritablement ce, ce, problème -là, ce problème là et je ne sais pas comment euh, ça peut se résoudre comme ça euh, dans la paix euh, parce que derrière tout ça il y, y a ce que vivent les gens parce que ceux qui, ceux qui remboursent ceux qui sont soumis à la, à la prédation, aux prédations diverses, y compris de ce qu'on appelle les ressources naturelles, etc. Euh, ils se taisent parfois, sauf lorsqu'ils se font des guerres pires. Hein, là, ils n'ont rien, il bon, y, y, y, y a un petit mouvement, etc. Mais euh, on, on l'a vu au moment en 2008, au moment euh, de ce qu'on appelait des émeutes de la faim, qui parfois étaient des quasi-insurrections, euh, quand les gens se mettent en mouvement, euh, ils savent euh, où se tourner, Hein Contre qui se tourner Par exemple, euh, bah, euh, en 2008 à voilà, Douala, euh, vous savez, il y a le PMUC. Le, le, euh, le PMUC, c'est une sorte de PMU, mais organisé par les Corses. Hein bah, voilà, en gros, c'est ça. Hein à la fois sur le Gabon, PMUC, euh, sur le Cameroun et PMUG sur le Gabon. En gros, c'est ça. Hein Donc, il n'y a pas de course. Donc, on retransmet les courses en France. Et on parie, bon, au, au niveau de ce que peuvent parier les gens, il y a, y, a, y a des grandes, euh, des édicules cylindriques verts hein, où les gens vont parier. Alors, les premiers, les premières destructions, ça a été les édicules verts du PMUC, ouais, de ses de, de prédateurs. Et cependant, les gens jouent. Hein, mais enfin, ce, voilà. Ou bien euh, bah, le, le fils du président Billard, euh, il, il, il, il a vu sa société euh, mise en pièces, etc., etc. Donc euh, euh, derrière, derrière tout ça, il y, y, y, y a le mouvement populaire qui, qui est réprimé, la plupart du temps il est réprimé. Bon, au Cameroun, il faut voir comment s'est terminée cette affaire, il faudrait y revenir. Mais euh, en Guinée, euh, nous avons vu arriver à Marseille dernièrement, euh, ces dernières années, on va dire, euh, qu'on a, qu a réussi à héberger dans une ancienne caserne, des gens venant de, venant de Guinée et qui avaient encore des balles dans le corps. Hein, des gens de la, de, de, de la région de de la région de l'expression de la de, de, de la bauxite, la région de Bokeh, Sangaredi, voilà. euh, au, au nord-ouest. Hein, voilà. Donc euh, les répressions, la répression est extrêmement forte. Mais euh, le mouvement populaire, est, on ne peut compter que là-dessus. Euh, les, les organisations intermédiaires sont gangrenées. Hein, dès que les gens sortent la tête, on, on a tendance à les acheter. Hein. Donc, euh, le mouvement populaire. Et, qui, et le mouvement populaire, comme dit l'autre la Révolution, ce n'est pas un dîner de gala. C'est-à-dire que quelque part, euh, ben voilà, ça, ça va, ça, ça, ça. on va dire, « Ah, ah oui, vous voyez, c'est des sauvages, etc. etc. » Mais il faut voir ce que les gens endurent. Hein. Et quand ça, quand ça démarre, euh, ben les gens, ils ne ils, ils font même pas tellement attention à leur vie, quoi, en réalité. Et il faut, il faut, il faut compter, malheureusement, hein, parce que ça, ça, ça va coûter tellement de vie, tellement de souffrance, etc. Mais il faut compter sur les mouvements populaires pour que ça change, mais pas sur l'information qui serait donnée, euh, y compris par des gens bienveillants, euh, mais ça, ça ne sert à rien. Voilà. Quant à la question qui a, qui a été posée sur, sur l'aide publique euh, ou l'aide au développement, parce que le coût du public, là, bon voilà, il ne faut pas trop s'omnibiler là dessus. Hein. Mais bon, qu'est-ce qui se passe pour la Chine? La Chine passe des contrats de gré à gré, il n'y a pas, pas d'appel d'offres. Bon, euh, à tel ou tel moment, tel président. Alors, il y a, il y a des grands routes, comme, le, comme les sommets avec les chefs d'État africains. Là, eh ben, euh, euh, le, le président chinois euh, euh, convoque les chefs d'État africains, et là, ils viennent demander un certain nombre de choses. Bon, la, la, la Chine, la Chine fonctionne essentiellement, semble-t-il, hein, parce que là aussi, c'est difficile d'avoir des informations très précises et très sûres. Fonctionne avec des prêts des prêts et des dons. Alors, les dons, c'est des dons de prestige, style euh, « bah, je construis un stade », par exemple, des choses comme ça. Mais en réalité, ce sont des prêts. On ne connaît pas très bien les taux, à vrai dire. On ne connaît pas les taux, on n'a pas les contrats. Parce que, euh, semble-t-il, d'après ce qu'on qu a entendu de la part des, des certains officiels, hein, ouais, qui traitent ça euh, dans le contrat, il est mentionné qu'il ne faut pas donner d'informations sur le contrat lui-même. Hein. Voilà. Donc, euh, on n'a pas beaucoup d'éléments, on sait que, grosso modo, euh, par rapport aux prêts, la Chine, c'est 20% des, des encours de prêts en Afrique actuellement. A près 20%. Voilà. Mais euh, c'est des, des contrats de gré à gré. Hein, avec la difficulté, euh, plusieurs difficultés. D'abord, dans les contrats, mais ça vous avez dû le lire, je pense, dans, dans les articles de Mediapart ou sur Le Monde. Enfin, Il y a eu une sorte d'articles qui sont, qui sont sortis qui n'étaient pas très assez bien de ce point de vue, il y a la condition qu'il ne faut pas s'attaquer diplomatiquement à la Chine. Il faut aller dans le sens de la Chine. Et deuxièmement, enfin, un truc qui est extrêmement dommageable, et qu'on a déjà vu plus ou moins se mettre en place, c'est le nantissement sur des, sur des biens publics. C'est-à-dire, si vous ne payez pas votre vos échéances ou si si vous comme en Zambie actuellement vous avez fait faillite, hein, voilà, eh ben, voilà, on va vous prendre, ben, le port, vous, on, a, on a construit le port. Hein, voilà. Vous ne vous payez pas, les, vous payez pas les, la dette. Bon. Ah ben, le port va nous appartenir. Et pour ce faire, il n'y a même pas de, de clause dite compromissoire dans les contrats, à savoir, ce qu'on qu refuse pour la plupart, à savoir, ah ben, on va faire appel euh, à des. Euh, à des organismes qui, euh, qui vont euh, mettre peut-être tout le monde d'accord, euh, euh, comme le CIRDI, par exemple, de la Banque mondiale. Hein, des, des... Euh, voilà. Non, ça c'est interdit. Hein? Donc, c'est des contrats très très durs, euh, et dont l'encours est, est extrêmement important, euh, mais qui ne rentrent pas de façon précise dans, dans le, les calculs de solvabilité qui sont établis par, par la Banque mondiale. Donc, est-ce que j'ai répondu à votre question je peux, je peux donner un complément peut-être aussi. Euh, il, y a, il y a beaucoup de, de projets d'aide au développement actuellement euh, euh, euh, qui sont portés par, euh, par l'Union européenne, euh, dans lequel euh, la France, à travers l'AFD, participe. Euh, mais, ces, mais ces, ces projets sont, sont de structures un petit peu différente euh, et surtout ils, ils portent sur, sur des types de projets qui ne sont, sont pas forcément ceux, ceux qu'on qu voit euh, portés par, par, par la France. Euh, et, euh, notamment, il y, y, y a beaucoup de projets où... Euh, l'équivalent de la FDA allemand a un poids très très important euh, et c'est autre chose que, que ce qu'on voit, qu voit en France notamment sur euh, en France on a, on a beaucoup de trucs sur les sur euh, les services publics euh, au assainissement euh, sur euh, construction BTP sur euh, barrage l'Allemagne diversifie un peu plus, quoi. ça c'est un aspect assez important. Et Bernard l'a dit, mais j'aimerais insister aussi, c'est que en, en termes de chiffres, de chiffres hein, l'aide au développement française euh, est plutôt en, en, en très forte perte de vitesse, alors que maintenant, en, en, en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, euh, L'Allemagne pèse beaucoup plus en termes de, en termes de, de projet d'aide au développement. Ça... Merci beaucoup. Alors du coup, je voulais faire plusieurs. Je voulais faire plusieurs euh, réflexions que j'ai entendues, euh, madame, par rapport à la politique derrière. En gros, euh, je pense qu'on s'est beaucoup lancé en Afrique, euh, bah, on a fait confiance aux Chinois, les indépendances datent euh, bah, des années 60, et en gros, on s'est tellement senti colonisé et euh, pieds et mains liés par les Français que de toute façon, toute opportunité qui arrivait était bonne à prendre. Donc je pense que du coup, au niveau politique, il y avait déjà ça. Après, du coup, monsieur... enfin vous. Ouais, je suis désolée. Alors, on faisait une réflexion euh, par rapport au, au système chinois. Est-ce que du coup, il y avait des choses similaires On peut parler des anti-françaises, finalement, qui sont fiscalement euh, euh, comparables à l'Afrique, mais qui, finalement, euh, bah, sont euh, départements depuis 46 En gros, pareil, ils sont rentrés sous le jougon en tant que colonie et euh, on n'en parle pas. Assez, alors que finalement, très clairement, euh, le système euh, de corruption et de dérive à l'aide française, on pourrait d'abord commencer à en parler chez nous. Parce que très clairement, euh, tout ce qui est. Euh, en fait, il y, y, y a deux systèmes différents. En droit interne, on, avec la départementalisation, la régionalisation et le fait qu'on soit drum tom alors du coup, on a le droit à certaines aides. En droit européen, euh, fédère, euh, euh, Féadère et, euh, enfin, il y en a encore un autre, le statut de RUP, en fait, nous donne, en gros, encore d'autres euh, euh, financements. Donc, du coup, en fait, je me dis, il y a, y, a, y a clairement un côté politique. Euh, quand, oui, la France, en tant qu'histoire, on arrive comme des conquérants et on est comme ça. Euh, il faut se dire que, du coup, on, en mon sens, on ne pas forcément parler de corruption, en Afrique dans le sens où c'est pas un système français comparable et avec des institutions euh, formalisées où, enfin en fait on voilà on peut pas le quantifier alors que du coup bah, si on est sur un système français comme les Antilles françaises où finalement les institutions sont les mêmes ah bah oui on peut parler de corruption et puis bon c'est sans compter l'histoire de l'octroi des maires et enfin euh, voilà de toutes les caisses enfin euh, qui n'existent pas en métropole c'était juste alors c'est c'est un sujet qu'on va parler demain justement Hein, au niveau des, des, des colonies euh, euh, qui sont encore les, les, les territoires et les, et les départements d'outre-mer, avec Mireille Fanon-Manès-France, qui va parler justement de la pensée Fanon et du colonialisme et de la colonialité. Je, je, voudrais, je, je voudrais ajouter que euh, c'est une, une survivance euh, de la caisse centrale de la France d'outre-mer que l'AFD intervient dans les territoires dits ultra-périphériques, de, de l'Union européenne, c'est toujours la FD, elle est toujours là, voilà. Et, et tu, tu as complètement raison hein, sur la sur la question euh, sur la question de la de la, de la corruption et, et du droit le droit français peut, peut pourrait éventuellement aider hein, à à la fois à, à serrer les questions et à, ensuite à les quantifier. Tout à fait. Euh, on on l'a vu euh, par rapport à la, à la question de l'accès à l'eau euh, en, en Martinique et en Guadeloupe en Guadeloupe, où euh, on se demande euh, ce, ce, ce, ce qu'a fout, qu foutu l'État et les collectivités territoriales. Hein, comment la, les collectivités territoriales ont été, euh, ont été euh, gérées sur, sur des droits des droits humains essentiels comme l'accès à l'eau et à l'assainissement. Donc euh, oui, mais demain vous allez en parler. Après du coup c'était une question qui m'intéressait parce que je suis martiniquaise, j'ai vécu 20 ans de ma vie en Afrique, dont Cameroun. donc j'ai été à l'école à Bonapriso et du coup je connais très très très bien le Cameroun. donc c'est euh, bah, l'école française euh, euh, du voilà. en gros pour tous les expatriés, donc j'ai des parents expatriés qui travaillent dans le pétrole, et du coup c'est des questions euh, qui me... Je ne sais pas comment vous... Fin... Le lycée Joss, le lycée Joss. Euh, Ce n'est pas le lycée Joss, c'est vraiment Dominique Savio, ça s'appelle comme ça. Donc voilà. Mais euh, du coup, je, je, je, revenais finalement sur, euh, sur l'eau et euh, tout ça en Martinique. Pareil, enfin, on va dire que c'est juste comparable à l'Afrique parce que du coup, c'est euh, les histoires d'incapacité insulaire. On va dire que la pleine applicabilité de la, fin, du droit français ne s'applique pas du tout aux Antilles. On va dire qu'on est dans un droit d'exception et ce qui fait que du coup, on est complètement comparable à l'Afrique. Et enfin, clairement, on est, enfin, le coût de la vie est 40% plus cher que à la défense, enfin, que qu'à qu Paris et euh, du coup en termes de fiscalité c'est vraiment comparable à l'Afrique donc du coup tous ces contrats de PPP c'est exactement ça pour euh, l'eau et l'électricité euh, par exemple la Salafac euh, enfin c'est installé il y a 20 ans très clairement bah pareil c'était des PPP à partir du moment où on a eu des subventions européens et que du coup il, enfin la société n'a pas été payée il y avait pas de contrat enfin en fait il y avait pas de concurrent donc il y avait pas de contrat de de d'entretien de, et bah, du coup, bah, c'est ce qui a donné les grèves de 2008 et euh, bah, tout ce qui continue. En gros, à savoir que pendant une journée, euh, on peut avoir de l'eau et euh, deux, trois jours plus tard, ne pas avoir d'eau pendant une semaine alors qu'on est au XXIe siècle et qu'on est département français. Donc, voilà. Et qu'aux effectivement, la vie est, est 40% plus chère et les minima sociaux sont moins élevés qu'en France. On peut parler aussi des, des, des Comores, des îles des Comores. Là aussi, euh, voilà, c'est encore autre chose. Ne croyez-vous pas qu'après cinq siècles de, de conquête, de colonisation, et puis un demi-siècle de néocolonialisme, si on regarde le fond et la mentalité de, de, de l'Occident, euh, il se caractérise surtout par euh, l'instinct de prédation et le vice dans les rapports que nous entretenons face à des peuples sans détour. Je crois que le fond est là, mais ce fond-là, nous le vivons aujourd'hui en France, euh, dans la politique et dans la façon de présenter les choses, dans la communication. Ça, c'est la première chose, la question que je vous pose. La deuxième concerne l'Éthiopie. Je me pose la question de savoir Comment euh, il se fait que dans un pays comme l'Éthiopie, la France, qui sait construire des routes, hein, qui a autant d'ingénieurs et de, de grandes capacités en ce domaine, ne se soit jamais impliquée en Éthiopie et ait laissé venir depuis Djibouti les Chinois qui n'ont pas fait grand-chose, en définitive, dans les pistes qui existaient. Ils ont mis un peu le goudron, ils ont fait travailler les Éthiopiens mais ils n'ont rien construit de bien solide, pas de pont très intéressant, etc., etc. Et par contre, ils venaient ramasser les, les minéraux rares, etc. Et on a été étonné vraiment de, de voir comment la France s'est fait doubler comme ça dans des pays avec lesquels on avait pété en guerre, etc. Je, moi, j'ai mal compris toujours ce, ce qui a pu se passer en Éthiopie. Peut-être que vous pouvez nous éclairer là-dessus aussi. Bonsoir. Euh, du coup, je voulais vous demander tout simplement, est-ce que vous pensez qu'il faudrait supprimer l'aide au développement Il y, y a eu un certain nombre d'ouvrages euh, qui, euh, qui l'ont proposé en tout cas. Des Africains l'ont proposé, car lorsqu'on regarde les, les trois premières catégories euh, euh, du, du, du CAD, hein, établies par, par le comité de développement du, de l'OCDE, on s'aperçoit que depuis le début de l'aide au développement, il y, a, il y a beaucoup de pays qui sont rentrés dans, dans ceux qui étaient, qui étaient euh, euh, comment dire, pour qui euh, l'aide au développement. Euh, pouvait, euh, pouvait être, euh, être pratiqué enfin qui, qui, qui était redevain, enfin qui, qui pouvait bénéficier de l'aide au développement. Donc c'est un, un véritable problème. C'est là que se pose la question c'est quoi l'aide? Quel développement? Bon, tout ça, ça ça a une histoire, évidemment. L'histoire d'abord, en premier temps, le retard. Hein, l'idée que les pays africains, sans tenir compte de leur, de leur spécificité, des rapports de domination, euh, euh, des rapports de prédation, des, de l'échange inégal, parce qu'il y a eu plusieurs points de vue sur cette question, bon, finalement, euh, n'avaient qu'un retard. Qu Il fallait apporter de l'épargne, comme on disait, c'est-à-dire des, des capitaux, pour qu'ils puissent se développer et nous rejoindre à l'image du plan Marshall, etc. Donc voilà. ça, c'était une première vision. Ensuite, autour du, du le Programme des Nations Unies pour l'environnement, eh bien, euh, avec, avec le, euh, la réunion euh, de Cocoyoc, bon, voilà, euh, a, été, a été formulée, l'idée que l'on retrouve maintenant euh, pour le, dans, le, dans le PNUE, euh, bon, euh, le Programme des Nations Unies pour l'environnement et dans le PNUD, hein, c'est euh, l'idée de l'éco-développement, avec beaucoup, une, une idée que ces pays-là devaient s'auto-développer en tenant compte de leur culture, de leur histoire, etc. etc. Et ça, ça a été mis... Euh, le, le, les, Maurice Strong, qui, qui était le rédacteur de tout ça pour le programme de Cocoyoc, il a, il a été mis au pied du mur par le gouvernement des États-Unis qui a dit, vous, le programme des de États-Unis pour l'environnement, occupez-vous simplement de pollution, vous occupez pas de tout ça. Hein. Voilà. C'est la, la suite de ça qu'il y a eu, euh, en fait, le rapport Brundtland, et puis, euh, le, le premier sommet d'Orio, 92, 97 92, et, et où là euh, est née l'idée euh, ambiguë hein, de, de développement, euh, développement durable. Hein, car par développement durable, on peut, ça, signifie, ça peut signifier deux choses. Soit, euh, soit qu'on peut substituer les, les facteurs de production entre ce qu'on a appelé le capital naturel, qui n'est pas un capital, mais enfin qui peut être monétisé, etc. etc. Et puis, euh, et puis le, le capital technique, ce qu'on appelle la soutenabilité faible. Et c'est ça qui a triomphé, quoi qu'on pense, euh, en, en 92 et ensuite. Et la soutenabilité forte, c'est-à-dire qu'il y a des éléments de la nature qu'on ne peut pas remplacer par des, par, par des techniques. Par exemple, les abeilles... Bon, on voit très bien qu'on a montré hein, à certains endroits, ah ben on peut polliniser hein, ce qui doit être pollinisé avec des cotons-tiges. Hein, voilà, Ça, on peut le faire. Peut-être peut-on créer des, euh, des petits drones qui jouent le rôle des abeilles. Mais ouais, on, on voit très bien que là, euh, qu'on n'y est pas. Ouais, voilà. Donc, on en est là. Et cependant, euh, cette année, enfin en 2020, le programme des Nations Unies euh, pour, pour le développement a, a révisé ce qui est déjà pas mal hein, à vrai dire c'est l'indice de développement humain l'indice de développement humain euh, qui a été euh, qui, qui, qui de façon différente euh, du, de, le, de ce que produit le CDE ne se fonde pas sur sur le dire, euh, le revenu national brut par personne par tête, non, par personne mais se fonde sur, sur d'autres critères hein. euh, bon même si ce même si cet aspect euh, fonctionne, hein, mais euh, mais en, en parité de pouvoir d'achat, hein, pas, pas, pas, pas en valeur comme bon comme l'OCDE. Le, le, comme et, et bien euh, et bien euh, c'est aussi l'éducation, le niveau d'éducation et, et le niveau de santé. Avec des sous critères, etc. Et là, avec la possibilité d'avoir d'autres, d'autres éléments, dits de, de, de développement. On voit bien que là, le développement, c'est pas uniquement le, le, la croissance économique ou le développement économique. C'est un certain nombre d'éléments qui amènent à bien vivre ou à vivre. Bon, de façon correcte. Et maintenant, c'est euh, ajuster. Alors, il y, y avait d'autres, il y avait d'autres, il euh, y avait d'autres indicateurs, L'indicateur de pauvreté humaine 1 et de pauvreté humaine 2. Enfin. Euh, pays pauvres, pays riches. Parce que chez nous, enfin, dans, dans nos pays, chez nous, c'est façon de parler, il hein, euh, y a aussi des gens qui sont très pauvres. Donc, mais ce pas les mêmes indicateurs qui peuvent être, fonctionner fonctionnés. Euh, les, les indicateurs dits sexo-spécifiques. C'est-à-dire, euh, ouais, c'est-à-dire, euh, selon le genre que, que tu as, ben bah, voilà, tu, tu, es, tu, es, tu es réprimé, tu te tu développes moins que, que d'autres. Bon, en, en gros, le, euh, qui, qui, qui retrace le processus de patriarcal de domination dans les pays. Maintenant, il y, a, il, y a, il y a un nouvel indicateur euh, qui, a, qui a été promu l'année dernière euh, qui euh, ajuste tout ça aux pressions de, de, de ces sociétés sur la nature. Donc il y a, il y a un progrès. Donc on revient quelque part, contre les forcés, aux intuitions de l'éco-développement des, des années, euh, années 70-80, 70 plutôt. Hein, voilà, on y revient. Mais euh, il était temps. Donc euh, tout ça tout ça nous renvoie peut-être à la question de la période dans laquelle on se trouve et de l'aide au développement dans cette période le PNUE parle dans la période de l'anthropocène alors moi je préfère dire du capitalocène mais c'est pour répondre un petit peu à la question que vous posiez tout à l'heure c'est à dire à savoir euh, qui serait un peu plus anthropologique ouais, Voilà. moi je pense je, je, je pense que euh, c'est dans, dans, dans ce contexte qu'il faut, qu faut voir, de façon déterminée, délibérée, euh, mais c'est nous, après les peuples. La question du développement, comme un développement euh, éco écologiquement possible. Hein, comment, comment on doit faire Ça pose la question de la croissance, de la décroissance, la, la croissance partielle, décroissance, etc., etc. Un grand nombre de... de, de, de... Oui, le, le, le premier intellectuel qui a fait une critique vraiment très euh, radicale de la notion de, de, de, de, de développement et encore plus d'aide au développement, c'est Ivan Illich, euh, dans un bouquin qui s'appelle le, euh, le Dictionnaire du Développement. Euh, c'est intéressant de le relire parce que. Euh, de relire ce chapitre-là, euh, parce que. Euh, euh, euh, ce qu'il ce qu critique est, est toujours pertinent, mais il s'est passé d'autres choses, ce que, ce, ce que tu expliques toi, là. Euh, et donc, il euh, y a eu une actualisation de cette critique d'Ivan Elich, euh, euh, qui va paraître dans un, dans un bouquin qui s'appelle euh, « Multiverse ». Mais l'idée de base, c'est de dire le développement, euh, c'est toujours... Euh, à monter le niveau, mais dans, euh, dans, dans le cadre de système capitaliste, dans, dans, dans un type d'univers euh, prédéterminé qui est celui des sociétés occidentales et donc on, on demande euh, aux sociétés aux sociétés du Sud hein, euh, de, euh, de, ra de rattraper leur, leur, leur, rapport de, leur, leur, leur retard de développement mais dans le, cadre, dans le cadre du système capitaliste. Et donc, euh, l'approche qui est proposée par un certain nombre de gens, c'est de dire mais, euh, ils peuvent tout à fait se développer, mais pas dans, dans, le, dans le sens tel qu'il est proposé depuis, depuis la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. J'aimerais aussi dire un mot, parce qu'on n'en a pas trop parlé, c'est que les projets d'aide au développement, ça démarre d'abord par la, la, la, la, la R&D, donc, donc de la recherche soi-disant neutre, etc. Et quand on regarde les, les projets de développement en, en français en Afrique de l'Ouest, on s'aperçoit que la plupart de ces projets s'appuient sur des travaux de recherche antérieurs qu'a fait qu'on fait qu'on fait hier des hier des ces temps a publié beaucoup de choses sur euh, transition énergétique et donc on voit qu'il y a des projets de de, de, de mise en place d'énergie renouvelable hier euh, des a beaucoup travaillé sur euh, l'agroécologie sur les problèmes d'irrigation et on voit, on voit on voit plein de projets de ce type là à apparaître à apparaître à, à à, à dans le cadre de l'AFD donc il faudrait aussi remettre en cause ce, ce, ce, type, de, ce, type, ce type de recherche qui est, qui est, moi, je pourrais vous donner des, des, des, des exemples où ce, ce, ce, ce, des projets de recherche conduisent à, à, des, à des projets de développement mais absolument désastreux pour les, pour les pays en question oui bonsoir en fait, j'espère pas être hors sujet, mais pourquoi vous ne parlez pas du rôle de l'OMC, en fait, sur l'Afrique Puisque l'OMC, c'est quand même... une Les pays qui sont... africains qui sont dans l'OMC se sont engagés à privatiser leurs services publics. Et finalement, est-ce que c'est n'est pas favoriser la corruption et la diminution de l'aide publique des pays, puisque la France fait partie de l'OMC aussi. Oui, parce qu'il y, y a... Et on n'en parle pas, enfin, oui, ça, et... ça me surprend un peu. Oui, il y a... Je pense qu'il faut gérer le temps, parce que je ne sais pas si vous remarquez... Le temps, c'est l'argent. Oui, non, pas de ce point de vue-là. <rire> mais je pense que peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas... Je pense que je serais assez favorable à prendre des questions et qu'on conclue, parce que vous voyez, ça commence à s'éclaircir. Euh, donc je, comme tout débat, c est c est clair, clair. D... Hein éclaircir, dans éclaircir, il y a clair. <rire> oui, non mais, non, mais voilà, donc je pense qu'il y a sa question, il y a la dame qui demande aussi, mais qu'on voit après et qu'on euh, termine à peu près dans les temps, sinon euh, on aura euh, la moitié de la salle qui sera partie, ce qui est toujours euh, gênant. Oui, d'abord, euh, je veux dire que je suis un petit peu choqué par l'intervention du monsieur qui a parlé de l'Éthiopie en disant « la France s'est fait doubler par la Chine ». Moi, je m'en fous que la France se fasse doubler par la Chine. Deux impérialismes, deux pilleurs, euh, voilà, deux systèmes de pillage. Donc, Je ne vois pas pourquoi on va, on va pleurer sur la, la France. Par ailleurs, la question de la jeune femme sur la, la suppression de l'aide au développement, je crois que c'est important, effectivement. Parce que depuis que ça existe, depuis l'indépendance de ces pays, le soi-disant développement, on, on ne l'a jamais vu. On pille on les richesses de ces pays-là. Il faudrait peut-être que le meilleur, la meilleure aide au développement pour ces pays-là serait de leur permettre d'exploiter eux-mêmes leurs richesses, de leur permettre, que je dis exploiter, pas l'extraction seulement, mais aussi la transformation, de leur permettre d'éduquer leur population et de la soigner, de les soigner, parce que une population qui n'est pas éduquée, le problème des femmes, par exemple en Afrique, euh, qui, qui ne peut pas être résolu tant que les femmes ne vont pas à l'école, tant qu'elles ne se forment pas, tous ces problèmes-là euh, ne sont pas euh, des problèmes qui préoccupent les prétendus, les gens qui prétendent aider l'Afrique. c'est pas leur préoccupation, parce que si les milliards que M. Euh, Macron et après, après tous les autres présidents dépensent pour sa fameuse guerre euh, au Mali et tout ça, ces milliards qui sont dépensés, si c est, c est, c est, tout cet argent servait réellement à aider les populations à se développer, à s'instruire, etc., il n'y aurait pas de terrorisme. Parce que le terrorisme, tout le monde sait que c'est un prétexte pour l'intervention française. Parce que les, les, les, les terroristes qui, qui agissent, ils agissent, ils peuvent agir sur la misère qui règne dans ces pays-là. Donc, l'aide au développement, je crois que vous avez raison, madame, de dire qu'il faudrait peut-être au fond la supprimer. En tout cas, telle qu'elle existe. Et puis, l'Afrique, finalement... C'est un continent qui est extrêmement riche, avec les populations les plus pauvres au monde. Je, je vais rebondir sur, sur ce que vous, vous avez dit, parce qu'effectivement, on ne va pas supprimer, nous en Occident, l'aide au développement, parce que l'aide au développement nous rapporte. L'aide au développement, c'est un, un leurre, en fait, on ne veut absolument pas aider les pays d'Afrique. Comme disait Mitterrand, quand on donne un franc à l'Afrique, on en récupère dix. Et je vais vous donner un exemple concret de mon expérience. J'ai travaillé une douzaine d'années dans ce qu'on appelle la coopération au développement ou l'humanitaire. Et on a été financé à un moment donné par l'UNICEF sur un programme d'équipement d'école. Et l'UNICEF nous a donné 50 000 euros. Enfin... Nous a promis 50 000 euros pour équiper des écoles. C'était à Madagascar. 50 000 euros à Madagascar, on pouvait équiper une trentaine d'écoles, une trentaine de classes, avec en plus des jeux dans la cour. Enfin, on aurait pu faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses. On aurait pu euh, faire travailler les menuisiers euh, locaux, euh, faire vivre donc plusieurs familles et faire des équipements adaptés. Mais il faut savoir que l'UNICEF, quand elle vous donne 50 000 euros pour équiper des classes, eh ben, elle vous donne pas l'argent. Elle vous dit « on va vous équiper, vous voulez des tables bancs pour vos écoles ?» Eh ben, ils les font fabriquer dans leur centrale d'achat dans les pays du Nord, en Suède ou en Norvège, je ne sais plus où c'est exactement. Et dans les 50 000 euros, il y a les frais de transport de Norvège ou de Suède jusqu'à Madagascar. Et ils ont en plus le toupet de nous dire, ils ont eu le toupet de nous dire « on vous les amène jusqu'à Tananarive, et le projet était à Majinga, 600 km sur la côte ouest. C'est à vous de vous débrouiller pour les faire venir jusqu'à Majinga. Et du coup, ces tables-bancs, on a eu dix fois moins effectivement de tables-bancs, on a fait travailler les, les, les, les sociétés françaises, la société de transport, bien sûr, européenne, enfin, française ou européenne, et euh, on a dû payer pour faire venir les tables-bancs qui sont arrivés non seulement pas du tout adapté à la, à la situation locale, mais également en plus en mauvais état et on a dû payer en plus pour les faire réparer. Voilà un, un bel exemple en tout cas de l'aide publique au développement, quelles que soient les aides publiques au développement, ou en tout cas moi, des 12 ans où j'ai travaillé dans l'humanitaire, c'est jamais gratuit et je peux vous dire que ça rapporte beaucoup plus à l'Occident qu'à l'Afrique. C'est l'exemple de l'esprit tordu, vicieux. Peut-être vous répondez aux questions et une conclusion. D'accord. Juste avant que vous fassiez la conclusion, je rappelle à tout le monde quand même que c'est un cycle de débat et qu'il y a une manifestation samedi à 15h qui part du plan Cabane et que c'est très important pour toutes les questions que nous abordons là et que nous abordons dans les jours qui viennent, d'être visible dans la rue. Pour celles et ceux qui habitent dans la métropole, voient quand même que la fête, le festival Africa France... Il y a un budget considérable et très présent. Et il est important que nous portions, nous, ceux qui sur le fond nous importe par rapport à l'Afrique, la solidarité qu'on veut avec ces peuples et le type d'échange et sortir de l'échange inégal. Donc pour ça, c'est des moments de rapport de force et de visibilité dans la rue. Donc je vous invite vraiment à être là sam samedi à 15h au plan cabane. On doit conclure, si vous voulez, vous pouvez peut-être... Merci. Euh, du au micro. coup, euh, ma, ma question, c'était euh, euh, comment ça se passe en termes de représentativité des intervenants euh, sur une question d'empowerment de, de, euh, des populations racisées, de vision non impérialiste et décolonisée. Pour moi, c'est important. Euh, je pense que je suis pas la seule non plus euh, d'avoir des intervenants en fait qui soient euh, concernés par ces sujets. Concrètement, euh, voilà, euh, même si vous l'êtes euh, en termes militants. Et du coup, je voulais savoir si et en, et en fait, en termes de euh, comment dire, euh, pour, pour mobiliser des personnes et que les personnes se sentent, euh, voilà, voilà, se qu se qu'elles se mobilisent, il faut vraiment cette représentativité, c'est essentiel. Donc, comment euh, vous comptez? Euh, est-ce que pour les prochaines conférences, c'est prévu une certaine diversité dans les, dans les intervenants Merci. Oui, y a, y a, on peut répondre. Il y, y a effectivement euh, d'autres intervenants. Après, ce n'est pas, pas aussi simple, hein, mais tu peux regarder le, vous pouvez regarder le programme. Il euh, y a des intervenants et euh, on a des, la marge des solidarités avec... Euh, euh, beaucoup de, de, de personnes et euh, notamment des, des collectifs de sans-papier qui viennent de Paris et qui vont participer à la manif. Donc euh, j'espère fortement qu'elle sera euh, très colorée. Et il y a quand même une initiative, juste derrière toi, des, des du comité Thomas il y a Aziz Fall qui, qui, va, qui va intervenir vendredi. Il y a euh, Mireille fanon bendès France qui, qui est la fille de, de France Fanon. Euh, effectivement, après les membres de survie, ce sont des, des personnes blanches. Mais bon, après, c'est de, de parler de la France Afrique, c'est pas le. le c'est également aussi puisque c'est la, la responsabilité également de, de la France de. de, de donc, c'est aussi légitime de pouvoir parler de la France Afrique. On, on, on conclut avec le mot de la fin, Bernard, s'il vous plaît Oui, ben, je crois que ce qu'a dit la, la dernière intervenante est extrêmement important. C'est-à-dire qu'il faut, il faut dépoussiérer un petit peu, si on peut dire, euh, la, la vision qu'on a de, de l'aide dite publique à ce qu'on appelle le développement. Et pour ce faire... Euh, c'est important euh, d'avoir le point de vue euh, des gens, comme tu l'as dit, euh, euh, qui sont en France euh, racisés et en quelque sorte qui sont ressentis ou qui se ressentent euh, comme les descendants euh, les, des, des, des, des populations qui, sont, qui vivent là-bas et qui, qui ont été déplacées, bon, bien sûr. Le second point, c'est bien sûr aussi que sur place, il y ait une véritable expression populaire de véritables associations populaires qui ne soient pas, pour plein de raisons hein, on ne le reproche pas parce que c'est très difficile de vivre qui ne soient pas inféodés aux autorités ou aux organisations internationales, etc. qui peuvent fournir euh, des, des, des financements dont les uns et les autres ont besoin c'est à dire que la société civile à laquelle on parle quand on parle en général de, d'aide de, de, au développement ou dans tous les domaines hein, c'est une société civile qui, est, qui, va, être, qui va nous présenter comme fabriquée, déjà fabriquée. Donc, il euh, y, a, y, a, y a là une difficulté pour, pour les, gens du, les gens du Nord, ou les gens qui s'intéressent à ces, ces questions, à avoir le point de vue d'en bas, le vrai point de vue. Et ce, ce qui a été dit, c'est que euh, les, les, les populations, je sais pas moi, à Dakar, ou les jeunes, en fait, euh, ressentent l'influence de la France comme profondément négative. Donc, il euh, faut faire avec ça en tout cas, la, la, la coopération pour le développement français doit faire avec ça euh, en, en acceptant qu'il qu y a des gens qui contestent de façon très forte la présence de la France, quand on sait qu'ils sont extrêmement nombreux, puisque, puisque l'âge médian, selon les pays, peut être, peut être de 18 ans et demi ou de 19 ans. Hein, voilà. Donc tout ça, tout ça doit nous amener à beaucoup d'humilité et à écouter les gens qui sont là, issus de, de, cette, de cette immigration, même si ils existent en langue française, et pas en tant que « D'où venez-vous » Non, c'est pas ça qu'on leur dit. Mais aussi entendre les, les gens qui, euh, qui sont en bas et, et qui luttent, et leur donner les moyens de, leur donner les moyens de lutter. Et ça, c'est pas le rôle de la coopération officielle. C'est le rôle de la coopération militante. Merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve demain à la même heure pour euh, l'intervention donc de la pensée de Franz Fanon sur le colonialisme et la colonialité. Et on a, on a une on a une boîte à, à la sortie où euh, tous no, nos événements sont gratuits à la Carmagnole, mais euh, si vous voulez euh, apporter votre soutien, euh, vous pouvez mettre dans la, la boîte qui est juste, juste à la sortie. Merci beaucoup.